Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser le patron d'une maquette de maison. Euh, pour faire ça, nous allons partir de notre maquette de SketchUp. Ici, je pars d'abord avec l'exemple de la maison la plus simple possible, celle qui fait 180 mètres carrés au rez-de-chaussée et à l'étage, donc on n'a pas de terrasse. La première étape, ça va être de compter nos faces. Donc on a une face en dessous, le sol de la maison, une deuxième là, une troisième qui est la même que celle-là de l'autre côté. Ça nous fait 3, 4, 5 avec celle de derrière, 6 et 7. Donc on a cette face. Ensuite, il va falloir venir prendre des mesures de nos arêtes pour connaître les différentes dimensions. Voilà. Pour faire ça, on va aller dans Affichage, Barre d'outils, on va venir cocher Grand jeu d'outils, qui est ici. OK. Voilà, il vient s'afficher ici. Et on a ici un outil qui s'appelle « Cotation » qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir mesurer différentes longueurs sur notre, sur notre maison. Donc je clique, je prends une longueur, hop, et j'ai ma dimension. Évidemment, si je mesure celle-là, logiquement, j'obtiens la même dimension. C'est Ce pas la peine de toutes les mesurer. Là, on sait que la hauteur de ma maison est c'est 6, voilà, si je prends, j'ai 6 partout. Ok, si j'ai 10 ici, je vais avoir 10 là. C'est logique. Pour la longueur du toit ici, on peut tomber sur une mesure qui ne va pas forcément être juste, puisqu'on a fait un poussé tiré un petit peu au pif, quand on a créé notre toit. Vous pouvez arrondir cette mesure-là, il n'y a pas de souci, si vous tombez par exemple sur 4,8, bah vous pouvez arrondir à 5, C'est pas gênant, votre toit sera un tout petit peu plus pentu. Mais ce n'est pas bien grave. Voilà. Ensuite, on va imaginer que cette maison elle vient s'écrouler et s'aplatir sur le sol. Il y a un tremblement de terre. Notre maison elle se disloque et elle vient complètement se, se défaire. Jusqu'à devenir complètement place sur le sol. Okay. Là, on va vérifier qu'on a bien nos 7 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7. Là, c'est tout bon. Ensuite, quand on va venir reconstruire cette maison, pour en refaire un volume, il va falloir qu'on puisse coller les, les côtés deux à deux. Pour pouvoir coller ces côtés, on va créer une petite languette de papier qu'on va venir tracer, qu'on va venir couper avec la maquette, qui va nous permettre de faire le collage. Donc pour deux arêtes, bien il nous faut une languette. Pour savoir le nombre de languettes qu'il nous faut, il nous, suffit, il nous suffit de compter le nombre D'arêtes qu'on a tout autour, donc on part d'un point par exemple d'ici, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. J'ai 18 arêtes, donc il me faudra la moitié de languette, donc 9 languettes. Ces languettes, de façon plus simple, c'est de venir les placer tout le long, donc on en a 8. Et la neuvième qui vient au bout pour refermer les deux parties du toit. Voilà. On va revoir ça avec un exemple un peu plus compliqué. Hop là. Donc ça c'est la maison où on a le rez-de-chaussée qui fait 100 mètres carrés, 60 mètres carrés à l'étage, la terrasse. C'était la maison de mon tuto quand on a fait le travail de SketchUp. Là, on va avoir deux faces de plus puisque ce, ce côté-là du mur, eh bien, il est séparé en trois morceaux avec le mur du rez-de-chaussée, la terrasse, le mur de l'étage. Donc, on va passer à neuf faces et on va avoir un tracé de cette face-là qui sera un peu plus compliqué. Quand on le met à plat, on obtient quelque chose comme ça. Là, si je compte mes arêtes, on va trouver... 22, donc il va me falloir 11 languettes. Ces languettes-là, je vais pouvoir les mettre pareil, tout le long ici, là, et une des deux d'un côté pour recoller le tout ensemble. Hop, ça va nous donner ça. Dernière question qui va se poser, c'est que nous, ce patron, on va le tracer sur une feuille de papier à dessin. Cette feuille de papier à dessin, elles n'ont pas toutes les mêmes dimensions, et c'est possible qu'en fonction de la taille de votre feuille, eh bien votre patron ne rentre pas sur la feuille. Donc il va falloir réfléchir à ça avant de commencer à tracer, se dire, ben voilà, quelle est la taille de ma feuille, quelle est la taille de mon patron, j'additionne mes différentes longueurs, je calcule, je mesure, je me débrouille, et à partir de là, ben, si, ma, si mon patron ne tient pas sur la feuille, ben il va falloir que je trace en deux morceaux. On va imaginer que toute cette partie-là, sur ma feuille, mais ces deux petites faces là, je vais simplement venir les sélectionner, je vais les séparer pour les tracer séparément, et du coup, je vais avoir besoin de recoller ces deux morceaux, et donc je vais venir rajouter une languette comme cela. Quand vous tracez vos languettes, vous prenez environ un centimètre de de largeur c'est le plus pratique si c'est trop fin vous allez trop vous embêter à plier à coller si c'est trop large ça va vous gêner donc un centimètre c'est standard ça marche bien normalement ici on fait environ 45 degrés c'est à dire à peu près la moitié d'un angle droit quand on vient, quand on vient à tracer nos languettes. et voilà ça n'a pas besoin d'être hyper précis ce sera simplement quelque chose qui sera collé à l'intérieur ça ne se verra pas donc, même si votre languette elle n'est pas parfaitement parallèle, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vos faces, elles, soient bien tracées à la bonne dimension. N'hésitez pas à tout vérifier, à tout mesurer, avant de couper. Parce qu'une fois qu'on a coupé, et bien on ne peut plus venir rallonger un morceau qui manque. Si jamais vous avez oublié une languette, vous pouvez venir la rajouter par la suite. On fait une sorte de double languette. On vient coller sur les deux faces en même temps voilà euh, je ferai certainement une autre vidéo pour expliquer un petit peu la suite donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'était déjà pas mal je vous remercie d'avoir suivi ça jusqu'au bout et je vous souhaite un bon travail